salut c'est jérémy la chaîne c'est frugalisme j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler d'immobilier et plus particulièrement on va parler d'un business qui va exploser dans les années à venir il s'agit de la sous location Alors pour tout te dire, j'étais en train de préparer une vidéo dans laquelle je comptais te présenter des techniques pour arriver à gagner de l'argent quand on n'a pas de compétences particulières et je sais que ça intéresse beaucoup de gens parce que dans la période actuelle qui est quand même assez compliquée et qui vraisemblablement va devenir encore plus compliqué, bah, il convient, il est important d'arriver à trouver des solutions alternatives, des manières de gagner de l'argent qui sont autres que euh, ton salaire. Il y a une chose qui est très importante sur laquelle il faut vraiment que j'insiste, la seule clé, la la plus importante qu'il faut que tu arrives à mesurer constamment. C'est quelque chose que je m'efforce à faire, c'est le temps. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Je me tue à le répéter. Le temps, il ne passe qu'une fois. Le temps, il est unique chaque seconde qui est vécue et qui est écoulée elle est perdue à jamais alors les gens ils parlent souvent de leur salaire ou de leur salaire horaire et puis ils vont te dire ouais bah moi je suis content parce que je gagne 2500 ou je gagne 3000 euros mais en fait quand ils parlent de ça bien souvent ils parlent d'abord d'un salaire brut donc il faut retirer toutes les taxes et puis en plus ils vont dire ouais mais je gagne ça en travaillant peut-être 35 ou 40 heures par semaine et bah pour certains autres bah, beaucoup plus parfois seulement quand on arrive à faire ce ratio quand on fait ce calcul quand on n'évalue ce taux horaire en quelque sorte il y a quelque chose qui est très très biaisé en fin de compte c'est que regarde tu vas aller au travail le matin si tu habites en région parisienne il va te falloir une heure une heure et demie de transport pour te rendre au taf une fois que tu es au taf ben, tu vas tirer tes 8 heures mettons d'accord et puis euh, ben, tu vas peut-être rester un peu plus longtemps au, au boulot et puis ben, tu vas rentrer chez toi et ça va te prendre encore une heure et demie donc d'accord ça va te prendre une heure à l'aller une heure et demie au retour une heure une heure et demie c'est du temps qui n'est pas compté c'est du temps qui n'est pas évalué Pareil, euh, une des erreurs que j'ai faites euh, en immobilier, j'ai pas peur de le dire, c'est que parfois il m'est arrivé d'investir énormément de temps, et euh, notamment dans mes rénovations. Et tout ce temps-là, la plupart du temps, euh, les investisseurs, ou du moins ceux qui en parlent sur Internet, ne le mettent pas dans l'équation. Et donc, les dés sont pipés, les dés sont biaisés, parce qu'ils vont te dire, oui, enrichissement passif, je reste les fesses sur ma chaise, et il euh, n'y a qu'à attendre que ça tombe maquage c'est pas vrai, pipo. Et ça demande énormément de boulot et toutes les rénovations et tout le boulot et quand il y a des entrées, des sorties de locataires, je le sais, j'en fais. Donc je vais pas dire que c'est quelque chose qui est passif et qui est facile à faire. Non, ça prend du temps. Et quand on arrive à vraiment mettre tout bout à bout et à évaluer ton taux horaire parce qu'en fin de compte, il y a que ça qui est important. C'est combien d'argent net net hein. net d'impôts net de taxes net c'est combien il te reste d'argent que tu peux utiliser d'accord et ça quand tu le rapportes à tout ce que tu dois investir en termes de temps en termes de transport en termes de tout ce que tu veux en termes de prise de tête aussi parce que des fois tu rentres chez toi et le boulot il continue à te tourner dans le cerveau pendant une heure deux heures avant que tu redescendes, et c'est du temps pendant lequel tu n'es pas disponible auprès de tes enfants auprès de ta femme auprès de tes gosses et ça c'est Enfin voilà, c'est pas cool. Si on ne met pas ça dans l'équation, et eh ben on regarde pas les choses en face et on biaise la réalité. C'est très important d'arriver à avoir des éléments de mesure. J'invente rien, hein. il y a d'autres personnes, je pense notamment à Charles de Repère qui en parle régulièrement, arriver à mesurer, à avoir des éléments pour mesurer euh, notre temps, c'est hyper important, c'est essentiel, c'est même une question de survie. Pour revenir un petit peu à mathématiques de base, j'étais en train d'essayer de trouver des techniques pour arriver à gagner de l'argent. En échangeant son temps ou pas hein, d'accord contre de l'argent mais bon tu sais au début il faut bien euh, parfois euh, mettre euh, du, du temps hein, qu'on va investir pour euh, lancer la machine et puis j'ai trouvé une technique en fait enfin j'ai trouvé je me suis rappelé d'une technique que j'ai entendue récemment euh, dans un blog et qui m'a euh, dans un dans un podcast pardon et qui m'a vraiment euh, ben ouais, qui est vraiment très pertinente et j'invente rien, je vais le citer en fait, c'était dans un podcast de Thierry Henry qui est un ami blogueur et qui était en train d'interviewer euh, un autre blogueur peut que peut-être tu connais, qui s'appelle Olivier Seban, et qui a dit quelque chose, effectivement, que je trouve très intelligent, que je trouve remarquable, c'est qu'il estime que euh, ce qui va se développer le plus, et ce qui va être le plus euh, dans, dans le ventre, en quelque sorte, pour arriver à créer de la richesse dans le domaine de l'immobilier dans les années à venir, ça va être la sous-location. Et là, je me suis dit, la sous-location Mais attends, il est gonflé quand même, le mec, parce que la sous-location, il me semble que... Bah, il me semble que c'est un petit peu interdit, tu vois, euh, moi je suis propriétaire j'aimerais pas que mon locataire il s'amuse à louer, euh, à sous-louer euh, les biens qu'il me loue, enfin, tu vois c'est pas cool quoi, tu vois et euh, du coup ça a commencé à me questionner et puis j'ai fait quelques recherches et euh, je croyais que c'était illégal en fait, tout simplement et que bah, les mecs ils faisaient ça un peu... Scrod, on va dire en secret sans, sans le dire, euh, et puis en essayant de pas se faire capter. Je me suis rendu compte qu'en fait c'est quelque chose qui est tout à fait légal, qui est tout à fait euh, réglementé en quelque sorte, et j'invente rien puisque euh, c'est des éléments euh, de réglementation que j'ai trouvé sur le site du gouvernement. Et je me suis dit là, il y a peut-être un truc à faire parce que effectivement, tu sais que l'immobilier locatif euh, de courte durée, de voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable. Euh, c'est quelque chose qui est très euh, lucratif. Néanmoins, ça demande du boulot parce qu'il faut t'occuper de faire les entrées-sorties des locataires. Donc, si on replace ça dans une perspective euh, échange de temps contre argent, ben bon, ça donne des résultats qui sont spectaculaires, mais ça demande quand même du temps en investissement. Donc euh, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre dans l'équation néanmoins bah, si tu démarres de zéro et que tu es en galère il faut bien arriver à trouver des idées de business pour démarrer et ça c'en est une qui peut être très euh, efficace personnellement je dois te dire la vérité c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé je ne dis pas que je le ferai pas mais mon idée c'était vraiment de te présenter euh, la sous location comme une opportunité d'arriver à créer de la richesse de manière assez forte et de manière assez rapide donc on va voir un petit peu les réglementations ensemble en dessous de la vidéo en lien je te mettrai également le site du gouvernement le site service public qui indique les réglementations qui sont relatives à la sous location avant d'aller plus loin, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à me mettre un pouce pour me dire que tu me soutiens. Ça permet, tu sais, à la vidéo de mieux apparaître dans YouTube. Et tu sais que j'essaye de, de faire croître cette chaîne, j'essaye d'augmenter cette audience à mon petit niveau parce que bah, je fais tout tout seul avec mes petits bras. N'hésite pas non plus à, à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Hein Et puis à télécharger le guide des techniques frugalistes. Ce guide est complètement gratuit. Il est disponible sur mon site www.lefrugaliste.com Point com. Sur ce site, il y a également des articles si tu souhaites aller plus loin et des informations complémentaires, des outils complémentaires et une formation à venir. La première des choses à savoir, c'est que selon le type de logement, le locataire va avoir le droit ou non de mettre en place un système de sous-location. Donc ça n'est pas quelque chose qui est illégal, c'est quelque chose qui est réglementé. Sous-louer, ça consiste à louer tout ou partie d'un logement qu'on loue soi-même à une personne extérieure pour en tirer bénéfice évidemment donc ça peut être par exemple euh, une cave ou ça peut être par exemple le parking ou le box qui va avec ton appartement selon les cas tu vas devoir ou bien avoir l'accord du propriétaire ou bien même avoir carrément un écrit du propriétaire qui te dit je suis ok pour que monsieur ou madame untel euh, donne mon logement euh, si tu es telle adresse en sous location blabla sous telle et telle condition voilà. dans le secteur privé euh, le, la sous location les règles elles vont changer en fonction de s'il s'agit d'un logement euh, euh, meublé ou nu, euh, s'il s'agit d'un bail de 48, hein, il y en a encore les beaux de 1948 en région parisienne, ou s'il s'agit également d'un logement conventionné ANA. Donc, ça, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à savoir. Si euh, le locataire veut sous-louer euh, le logement, s'il s'agit d'un logement vide, il doit obtenir l'accord du propriétaire sur deux points particuliers. Le premier point, c'est qu'il est qu ait tout d'abord l'accord pour sous-louer le logement. Le deuxième point, c'est que le montant de la location ne peut pas excéder, être supérieur au montant de la location du locataire principal. En plus de ça, ça s'applique également à la surface, c'est-à-dire que le prix de la location au mètre carré ne peut pas être supérieur au prix de la location au mètre carré en ce qui concerne le locataire principal. Il faut savoir que le locataire doit absolument fournir au sous-locataire une copie du bail original. Également, il doit fournir l'autorisation écrite du propriétaire. Ces deux papiers sont vraiment indispensables si tu veux te lancer là-dedans. La durée de la sous-location elle est limitée par la durée du bail de la location principale. Admettons que situé sur un bail de 3 ans renouvelable dans le cadre d'un logement nu, et ben à ce moment-là, la durée de la sous-location ne pourra pas excéder 3 ans. Faut savoir aussi que si le contrat s'arrête s'il cesse le sous locataire ne peut pas euh, demander euh, ne peut pas se prévaloir en quelque sorte d'aucun droit vis-à-vis -vis du bailleur il ne peut pas réclamer quoi que ce soit non il a juste le droit de une chose importante à savoir c'est que euh, si la sous location se fait en dehors de ce cadre réglementaire à ce moment là le propriétaire aura la possibilité d'annuler purement et simplement le bail c'est pas plus compliqué que ça hein. il pourra simplement dire non c'était Terminé, on arrête là et le locataire ainsi que le sous locataire n'auront rien à dire. En plus de ça, il faut savoir que le locataire il peut être condamné à verser au propriétaire le montant euh, des, des qu'il a réussi à gagner grâce à la sous location, d'accord Et plus des pénalités s'il y a eu des dégradations. Donc ça peut aller loin. Il faut vraiment faire les choses propres. Alors, il y a un document qui existe, qui a été édité par le service public et qui est une demande d'autorisation au propriétaire. Je te le mets également en lien si tu veux télécharger ce document, ça peut te servir. Maintenant, on va passer au logement meublé. Et les logements meublés, si tu as envie de faire de la location saisonnière, évidemment, tu te doutes bien que c'est ça qui va être le plus attirant en quelque sorte puisque bah, le locataire il arrive et puis il y a déjà euh, la télé, le lit, tout est prêt un peu euh, imaginons euh, presque qualité hôtelière. faut savoir que là dedans il y a deux cas il y a euh, les cas qui concernent les baux qui ont été signés avant 2014 d'accord plus précisément avant le 27 mars 2014 et puis il y a les baux qui ont été signés après le 27 mars 2014. Finalement c'est relativement simple le locataire qui veut sous-louer euh, son appartement il doit obtenir de la part du propriétaire un accord sur deux points le premier c'est l'accord pour louer le logement et le second c'est le montant du loyer qui de la même manière ne doit pas excéder le loyer normal du locataire le locataire doit fournir au sous locataire ces deux éléments il doit fournir l'autorisation écrite du bailleur et également une copie du bail et c'est hyper important parce que si on ne fournit pas ces pièces là auprès du sous locataire eh ben on n'est pas dans les clous la durée elle est limitée par la durée du bail principal si c'est un bail d'un an dans le cadre d'un meublé et eh ben et tu pourras pas le louer plus qu'un an en général c'est ce que les gens y font hein, mettons sur du meublé pour les étudiants euh, moi j'en ai eu un moment des appartements pour des, que je louais en meublé en lmnp pour des étudiants c'était des beaux d'un an renouvelable ce qui est pas mal parce que finalement ça permet de voir si jamais il y a un souci ou quoi bon bah voilà au pire on s'embarque sur une seule année c'est pas trop trop dramatique ça permet également de réduire les risques tu t'en doutes dans le cadre d'un logement meublé que tu aurais euh, signé avant le 20 Mars 2014, écoute bien à ce moment-là, il n'y a aucune clause qui interdit la sous-location. Aucune, zéro, niète, nada, que dalle, que chi. Le locataire peut sous-louer son logement librement si aucune clause ne prévoit l'accord du bailleur ou avec l'accord du bailleur si une clause le prévoit. L'autre chose, c'est que le prix du loyer de la sous-location il est libre, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. La durée de la sous-location, elle est libre également dans la limite du bail principal. T'es sur un bail d'un an, bon bah voilà, faut pas abuser. La dernière chose à savoir, c'est que si euh, le bail cesse. Par exemple bah, le propriétaire veut récupérer son appartement pour mettre son fiston dedans parce qu'il doit faire des études à la fac et le sous locataire euh, n'a aucun recours euh, je renvoie les gens vers euh, le site du gouvernement dont je te mets le lien en dessous pour que vous alliez voir les, inf les informations et vérifier par vous même voilà une manière d'arriver à faire de l'immobilier qui est très efficace qui peut te permettre d'arriver à gagner beaucoup d'argent en un temps très court euh, grâce à la location saisonnière grâce à la sous location comment on fait pour louer euh, l'appartement qui va bien au bon endroit bah, tu sais on va pas se mentir les endroits qui sont les plus recherchés par les locataires pour de la location saisonnière c'est dans les zones touristiques et c'est dans les villes qui sont les plus touristiques ça va être par exemple au cœur de paris ça va être par exemple à proximité d'une attraction ou à proximité d'un lieu de tourisme important je pense par exemple à disneyland euh, toute la région là autour tout ce qu'il a autour de chessy etc euh, là si tu peux arriver à, à louer et puis à faire de la sous-location ouais moi je pense qu'il y a des coûts à faire alors je sais bien pas en ce moment parce qu'il y a le corona etc le parc il est fermé mais il va pas être fermé tout le temps hein, ce parc hein. d'ailleurs il a déjà réouvert en chine donc ça va pas tarder à réouvrir également en france pour essayer de trouver des zones touristiques tu peux le faire quasiment partout et tu sais en france on est quand même euh, le pays du monde qui est le plus visité si on a un atout s'il nous reste vraiment un dernier atout un truc sur lequel on est fort il y en a deux sur lesquels on est vraiment vraiment balèze en France, c'est le tourisme et la bouffe. Pays le plus visité au monde, c'est la France. Ville la plus visitée au monde, c'est Paname. Musée le plus visité au monde, c'est... Euh, on va vérifier, mais je crois que c'est le Louvre. Il va y avoir d'autres attractions touristiques qui vont arriver. Il y a les JO qui sont prévus dans quelques années. Tout ça, tout ça, c'est des signes qui sont très positifs et euh, je sais qu'on est en train de vivre une période difficile et compliquée. Il faut vraiment garder l'espoir et moi, je te le dis, si tu veux te faire euh, des sous dans l'immobilier sans investir d'argent euh, en quelque sorte, mais tu vas devoir investir de ton temps ou sinon il va falloir que tu embauches du monde pour arriver à faire le ménage, la remise des clés, etc. Tout le service qu'on appelle conciergerie en quelque sorte ben voilà un petit peu comment ça se passe voilà un petit peu ce que tu peux faire et puis bah ben, en plus c'est que tu sais faut pas croire, hein, la location saisonnière c'est pas toujours le bon plan. Et quand as des locataires qui rentrent à je sais pas quelle heure, qui font du boucan euh, qui ont un peu trop bu et qui réveillent les voisins etc. Ben c'est toi qui es sur le bail, hein, c'est toi qui es responsable et c'est toi qui risque d'avoir les soucis tu vois. Alors il faut savoir que des investissements parfaits, ça n'existe pas, des plans parfaits, ça n'existe pas, il y a toujours des problèmes, des défauts, des machins, des trucs. Si par malheur, le sous-locataire décide de ne plus payer euh, le logement, d'accord, la sous-location, à ton avis, le propriétaire, il va se retourner contre qui Il va se retourner contre toi. Donc, la sous-location, c'est bien, mais la sous-location, c'est risqué. Donc, on se méfie, on fait attention et surtout, on ne fait pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est réglementé. Si jamais je m'amuse à aller sur Airbnb et que je vois, que je reconnais qu'il y a l'un de mes appartements qui est sous-loué et que je ne suis pas mis au courant, je vais l'avoir mauvaise. Je vais vraiment, vraiment l'avoir mauvaise parce que ça veut dire que le mec, il est en train de faire du bise sur mon dos sans que j'en bénéficie, sans que j'en profite. C'est pas cool et ça ne se fait pas et je vais pas vraiment vraiment apprécié donc euh, dans un cadre comme celui ci je me débrouillerai pour euh, arrêter euh, le bail et le stopper immédiatement et euh, faire en sorte que tout ça ça s'arrête tout de suite quoi parce que c'est pas juste donc voilà on peut faire les choses mais il faut les faire propres il faut faire bien il faut faire clean il faut faire dans le cadre euh Normal. Euh, autre chose aussi évidemment à considérer c'est que euh, le fait que tu fasses de l'eau sous-location ne va pas te prémunir de payer euh, des impôts e sur euh, le fruit euh, de ce que tu vas gagner d'accord faut pas croire ça n'est pas le far west alors tu vois on a vu pas mal de choses sur les réglementations qui sont inhérentes à la euh, sous-location Et fort de tout ça tu es en train de te dire mais alors jérémy finalement si j'ai pas le droit de le louer plus cher euh, que le propriétaire me le loue fait. Bah, euh, en de compte, je peux pas gagner d'argent. La vérité, c'est que oui, si tu suis ce process, effectivement, tu ne peux pas gagner d'argent. Et ceux qui gagnent de l'argent en faisant euh, ce type d'exploitation sont des personnes qui euh, l'exploitent de sous manière euh, de manière commerciale, d'accord Ils font une exploitation commerciale au travers d'une société, etc., pas en leur nom propre. Et quand ils font ça, en plus, au préalable, la plupart du temps, et c'est quelque chose que je t'invite à faire si tu t'apprêtes à, à te lancer dans ce genre de business, c'est qu'au préalable, ils vont consulter un avocat fiscaliste qui va leur monter en quelque sorte une, un contrat et qui va essayer d'optimiser la, la forme d'exploitation de manière à ce que ce soit dans les clous et à ce que ce soit carré et légal sur le plan commercial. C'est ça en fait que les gens font et finalement, cela devient une activité professionnelle. Voilà. Mais néanmoins, euh, les réglementations basiques, à commencer par euh, l'accord du propriétaire pour euh, l'exploitation de son appartement, euh, de son logement, ça reste tout à fait valable. Voilà, t'en sais un petit peu plus, le secret finalement, c'est de s'adresser à des professionnels et de passer par un avocat fiscaliste qui te professionnel et calé dans le domaine qui te donnera les clés nécessaires pour pouvoir te lancer dans ce type d'activité qui est un moyen encore une fois très efficace. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un pouce, tu me mets un commentaire et puis tu n'hésites pas à cliquer la cloche pour t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Il y a également le guide des techniques frugalistes qui est toujours disponible, c'est gratuit, c'est 80 pages de conseils pour arriver à faire des économies quotidien. Voilà, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao